Bonjour à tous, bienvenue sur ReFrench. Aujourd'hui, nous allons apprendre notre première phrase de base en français. Je vous présente Jack et Sarah. Jack vient du Royaume-Uni et Sarah vient des états unis Jack et Sarah décident de faire un voyage en France et atterrissent à Paris. Arrivés à la douane, l'agent de sécurité dit à Jack « Bonjour ». Quelle est votre nationalité Mais Jack ne comprend pas la question. Essayons de l'aider. Jetons un coup d'œil à ce que dit le garde de sécurité. La première phrase est facile à comprendre. Bonjour. Hello. La deuxième question est facile à comprendre une fois qu'on a mis la traduction de chaque mot en dessous. What is your nationality Quelle est votre nationalité pour répondre à cette question, c'est facile. Il suffit d'utiliser cette petite phrase en trois mots, un sujet, un verbe et un complément. Je suis anglais. Je suis anglais. Cette phrase très simple utilise un adjectif pour décrire Jack. Jack est anglais. Encore la même phrase, un sujet, un verbe et un complément. Et pour Sarah c'est la même chose. Sujet, verbe, complément. Je suis américaine. Attention, Sarah est une fille. On ajoute donc un « e » à la fin de « américain » pour utiliser l'adjectif au féminin. Je suis américaine. Si plusieurs personnes parlent, elles peuvent dire « nous sommes américains ». Attention, là encore, on ajoute « une lettre, un S à la fin de américain pour mettre l'adjectif au pluriel. Nous sommes américains. On peut aussi utiliser un nom. Nous sommes des touristes. We are tourists. Encore une fois, on ajoute un S car trois personnes sont en train de parler. Maintenant, à votre tour. Pouvez-vous traduire cette phrase en français. Jack is a boy. Et en français, ça donne Jack est un garçon. Sujet, verbe, complément. C'est simple. Encore un autre exemple. Traduisez en français Sarah is tall. Et en français, ça donne Sarah est grande. Attention, on ajoute un à la fin de l'adjectif grand, car Sarah est toujours une fille, et on met donc cet adjectif au féminin. Sarah est grande. Merci beaucoup. Vous pourrez trouver d'autres exemples de cette structure de phrase très simple. Pratiquez votre maîtrise de cette structure, apprendre plein d'autres mots de vocabulaire sur ReFrench. Alors n'hésitez pas, refrench.net, refrench.net. On vous attend, à bientôt